Je commande sur style depuis des années, et j'ai eu envie de te montrer quelques-unes des pièces que j'ai qui viennent de ce site, alors c'est parti Mon vêtement le plus ancien qui vient de style c'est probablement cette blouse. Elle doit avoir environ 8 ans, quelque chose comme ça. Pour rendre cette tenue plus originale, ce que j'ai fait, c'est que j'ai superposé un bustier crop top de style toujours. Replier la chemise, comme je suis en train de le faire là, c'est un détail, mais je t'assure, ça change absolument tout, ça donne beaucoup plus joli comme ça. Et mise à part ça, cette tenue me fait vraiment penser à Lisa des Blackpink, c'est clairement quelque chose qu'elle pourrais porter. Avec ces jeans oversize, je porte cette blouse, j'ai toujours l'impression d'être dans un gang de Yakuza quand je la porte, mais bref... <rire> Pour suivre la tendance du ton sur ton, je porte un blazer rouge venant de YesStyle également, du coup ça fait blazer rouge, chemise rouge et tous les articles ou des similaires seront en barre d'infos. Tu as peut-être remarqué que je porte une sangle de corps, j'adore ajouter ce genre de détails. c'est une petite touche sexy et yes style regorge d'accessoires de ce type. C'est pareil pour les chaînes et les sangles, c'est vraiment des petits éléments qui peuvent totalement changer la vibe d'une tenue. Et d'ailleurs cette chemise c'est une pépite, elle a justement aussi des sangles et sa qualité je te jure elle est incroyable. Je me rends compte que j'ai Beaucoup de blues qui viennent de yes Style effectivement Elle aussi, c'est un grand coup de cœur Elle est tellement originale qu'avec ce jeans, ça suffit largement pour en faire une tenue cool. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai eu envie d'y ajouter un bustier par-dessus et une ceinture. Et ça, c'était mon chat qui voulait participer à la voix off. Et si t'aimes ce genre de vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like confortable que je vois parfaitement bien pour une journée chill avec des potes. Ce pull asymétrique il est pire cool parce qu'il donne de l'originalité clairement sans aucun effort. <rire> je te mets aussi ma playlist où tu retrouveras toutes mes vidéos en lien avec Y style que ce soit des hauls, des lookbooks ou des conseils, hésite vraiment pas. Ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus, allez salut